Bonjour à tous, et bonne Journée mondiale des enseignants. Quelle belle journée pour célébrer l'excellence dans votre domaine. Depuis plus de 25 ans, les Prix du Premier ministre soulignent le travail des enseignants et des éducateurs exemplaires qui ont aidé à préparer les jeunes Canadiens pour leur avenir. De la petite enfance à l'école secondaire, ces enseignants exceptionnels changent réellement la vie des enfants dans nos communautés. Étant moi-même un enseignant, je sais à quel point votre rôle est crucial. Peu de gens portent autant de chapeaux que les enseignants. À tout moment, vous pouvez être un professeur, une amie, un entraîneur ou une conseillère. Surtout, vous êtes des modèles et des guides et vous encouragez nos enfants à croire en eux-mêmes et à réaliser leurs rêves. Et à cause de la pandémie de la COVID-19, votre travail n'a jamais été aussi important, mais aussi difficile. Vous mettez votre santé à risque à tous les jours pour éduquer la prochaine génération de Canadiens. Et je tiens à vous dire qu'on va faire tout le nécessaire pour contribuer à votre sécurité. Voilà pourquoi on a lancé le Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire et qu'on y a investi 2 milliards de dollars. Et maintenant, sur une note plus personnelle, et au nom de tous les parents du pays, j'aimerais vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nos enfants. Et aux enseignants, enseignantes, éducateurs et éducatrices qu'on célèbre aujourd'hui, félicitations! Vos pratiques en matière d'éducation sont exemplaires, novatrices et inspirantes. Et surtout, elles changent la vie de nos enfants. Alors encore une fois, toutes mes félicitations, profitez de la journée et surtout, prenez bien soin de vous.